Ça me rappelle de bons souvenirs. Il est mauvais aussi avec les garçons que je n'arrêtais pas de nous provoquer. Heureusement, il n'avait pas toujours le dernier mot. Allons-y. Non, surtout n'y allez pas. N'entrez pas ici. Les derniers qui sont venus, on les a jamais revus. Ils ont disparu et vous aussi vous allez disparaître. Monsieur, nous avons l'autorisation pour faire visiter. M'en fou C'est l'admiration. Vous l'aurez mérité. Adieu. Tu as toujours des couillards, c'est alors. <rire> En tant que paysagiste, qu'est-ce que tu me proposes ici Faire un grand jardin avec des bassins et une fontaine. Vous vous souvenez de la Corée Oui, c'était là où il y avait la vie scolaire. L'hiver, ils avaient trop froid et l'été trop chaud. Euh, je me souviens, là il y avait les surveillants. D'ici, ils avaient une vue sur toute la cour. Alors, toi, tu t'occupes de l'extérieur, tu me calcules combien ça va me coûter, pendant que nous, on s'occupe de l'intérieur. Pour mettre tout ça aux normes, cela va coûter plus cher qu'au départ. Les garçons étaient trop bêtes au collège. Elles sont trop heureuses, tu crois qu'elles en sont capables Je ne pense pas. Elles ne vont pas désobéir à leurs parents. Rappelle-toi la dernière fois. Ah oui, elle s'était dégonflée. Je crois que même pas capable. Ils disent qu'on n'est pas cas de passer le week-end au collège. Que les gardiens n'est pas là. C'est son fils qui l'a l'air Vous êtes cap Moi bon, ça me va. Ouais. ouais. Parte là la réponse. Et hey, les filles, si on a la, la cantine pour manger, profitons-en, pour une fois qu'il n'y a personne. La ministre Juliana Rossi a donné l'abord hier soir et à la continuité de Bon, vous, vous passez pas là, par là, mais on va là-bas. Ok, ok. Il y a peut-être des asettes ici. Ah, peut-être Tu fais là, toi Je t'avais prévenu, viens ici. Ha Adieu. Mais mais qu'est-ce que vous faites ici Et toi, qu'est-ce que tu fais là Vous n'avez pas le droit d'être ici. On t'avait prévenu de ne pas entrer. Mmh, merci d'être. là Dégage Je vous ferai partir. Non, ne me touchez pas. Si si vous... Tu ne relances pas, c'est relance, j'aurais tenté mettre un bon élève au collège. Pardon, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. madame. j'ai oublié mon classeur dans le casier. Je peux aller le chercher, s'il vous plaît Oui, mais ne perds pas trop de temps. Merci, madame. Il faudrait que l'on soit moins dans les classes, il y aurait moins de chahut. Bon, qui veut nous présenter l'exposé sur Franck Guéri Kelly et Clarisse. Franck Gehry est un architecte connu dans le monde entier. Il est né à Toronto et le 28 février en 1929. Sa première œuvre connue est Vitra. Elle a été créée en 1989 en Germanie. Voici le musée de Giggenheim à Bilbao, aussi mondialement connu, construit principalement de pierres, de, de titane et de verre. Maintenant, voilà le bâtiment Concert Disney Hall à Los Angeles. Les formes spectaculaires à l'extérieur sont faites de métal de titane reliés par des murs de verre à l'intérieur. Très bien, à la repousse. Vous allez maintenant répondre à quelques questions pour voir ce que vous avez retenu. Adrien, dis-nous dans quelle ville, franck a construit le Disney Constant Hall en Los Angeles, madame. En quelle année, Oudjane En 2005, madame, le 7 avril. Bien, et maintenant, Clément, peux-tu nous dire avec quel matériau Les murs et les plafonds sont en bois massif fabriqué avec du sapin de Douglas. Bravo, passons maintenant au monument de Guggenheim. Qu'abrite-t-il Où est-il situé À toi de répondre, Arnaud. C'est un musée d'art moderne et d'art contemporain qui se trouve à Bilbao, en Espagne. On est-ce que tu te fais, euh, De pierre, de verre, d'eau et de titane, madame. Bien, et qui ce casse le titane et quel prix l'attend en 2011, Sacha Le titane est fait d'un élément chimique de couleur blanc argenté. On le trouve dans nombreux minéraux. Et quel prix l'attend en 2011, Odja? Son prix a doublé, même triplé dans certains pays. Au marché noir, le kilo est de 8 à 10 dollars. Il a fallu que je me fasse renvoyer et que mon père me donne une belle rateline pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Très bien, continue comme ça. 19,5 Ouais, mes parents vont être assez contents. Ils vont m'autoriser à aller danser pour l'anniversaire de Kevin. La première des choses à faire, c'est de faire virer les squatteurs. Laissez tomber, nous ne pensons plus boulot pour le moment. Et si nous faisions construire une boîte qu'on appellerait l'aquarium Tu as raison, un endroit où tous les souvenirs ressurgiraient. Avec piste de danse intérieure et extérieure. Oh, ok ça fait